L'équipe Corse débarque à Nîmes, c'est au CGR Cinéma pour la présentation du film Le Clan. Pour l'occasion, à l'Antéprima, le réalisateur Eric Fraticelli nous a parlé de son dernier long-métrage qui raconte l'épopée de kidnappeurs au bras cassé. Entre rire et souvenirs de tournage, la soirée nimoise fut des plus réussies avec un public conquis. Il faut tous les noms gros succès, euh, déjà euh, dans les villes euh, que tu parcours. Euh, le film sort le 18 janvier. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, d'abord euh, ce qui te plaît euh, dans ces avant-premières Alors Déjà, déjà c'est bah la, la rencontre avec le public, parce qu'on a tous fait du théâtre. là Et quand on fait du cinéma, il n'y a pas le public. Donc là, c'est vraiment le moyen d'aller à sa rencontre. Quoi. Et puis après, de voir la banane qu'ils ont à la fin du film, et on sent vraiment que c'est un film qui marche, on ne s'attendait pas à ce que ça marche comme ça. Quoi. Il se passe un, un truc de fou dans ces salles, quand même. On s'est régalé, on s'est régalé. qu'il y, y a un moment où vous avez... Sur... Non, la, la totalité du film était magnifique. C'était trop bien et, et, et j'adorais le moment où, où, où ils ont mis le coup de boule. Ben, J'ai adoré le film, un grand moment, ça fait du bien de rire, on rit du début jusqu'à la fin, il y a beaucoup d'humour, euh, franchement c'est un film qu'il faut absolument aller voir, on rit du début jusqu'à la fin, et les acteurs sont sensationnels, vraiment, et on, on, on avait l'impression qu'ils rigolaient eux-mêmes de leurs blagues qu qu'ils faisaient pendant, pendant le film, ouais. j'avais l'impression que ouais, c'est franchement très très bien. Eh bien écoutez c'était parfait, nous avons déjà vu deux fois la pièce, Ça, c'est le film c'est un troisième et c'est toujours aussi bien. Bon ben bah merci, merci. Soirée. Ah bah bravo, on a bien rigolé et ça donne envie d'aller en Corse. Bon, super, merci. Écoutez, on s'est régalé, ça a été une très belle soirée et tous nos amis ont été euh, oui, merveilleux. Bon, merci. C'était super, bravo à Eric. Il sait toi. Tu joues ou tu restes en prison ah, je reste en prison. Et ça va. Je fais six ans de Cabanombré. Je peux faire trois tours au Monopoly. Do, Ma formation est de théâtre, bien sûr. Et euh, donc tourner avec... Euh... Avec Philippe, Denis. Euh... Ah ben c'est des potos, hein, c'est des... ah, mes amis. C'est en fait. la famille, c'est des amis. Voilà. Et c'est ce qui est agréable. Et je, je pense c'est ce qui se voit à l'écran. Mm -hmm. voilà. On voit qu'on est soudés, qu'on qu a l'habitude de, de faire des choses ensemble. Vous voilà. l'avez vu à l'œuvre, hein, dans le film. Et alors, c est, c est, c est pas, non, on ne peut pas le qualifier d'être humain. Non, non, non. non. C'est un concept. Et on ne l'a pas décliné après, vous voyez. C'est-à-dire que Dieu l'a fait. Le lendemain, il a dit C'est quoi ça C'est qu -ce foutu, les gars. Et, mais Dieu, c'est vous qui avez fait ça avant oh, Putain, j'étais bourré ou quoi Donc, ils ont décidé de ne pas le mettre en production. Ils ont, il y en a qu'un, fait, comme lui. Et, et là, ils se disent Putain, il est méchant. Putain, si vous saviez comme il est en vrai, c'est une espèce de menhir. C'est je Jurassic pas, hein, le mec. Mais c'est mon ami aussi. Il s'appelle Jean-François Perronne. Bonsoir à tous, merci vraiment J'ai commencé au théâtre, j'ai commencé même en étant technicien de théâtre, mais euh, c'est vraiment c'est complémentaire, pas, ça part toujours de la même chose qui est de la sincérité et l'écoute. Et euh, effectivement. Après, c'est juste une question de technique, porter plus la voix au théâtre, et choses comme ça. Mais euh, le fait qu'on soit des vrais potes dans la vie et, et que euh, on se magagne à, à peu près constamment, fait que quand, je pense que quand on, on, on, on joue ensemble à l'écran, on se parle vraiment. On est vraiment euh, en train de se parler en direct, en oubliant un peu euh, qu'on est en train de jouer. Et je pense que ça, ça crée un peu comme une sauce qui prend bien, qui a mijoté longtemps. On n'a pas besoin de mettre euh, du glutamate. Quoi. Elle a pris longtemps. Et je pense qu'en fait, la sauce, entre nous, elle a prise depuis longtemps. Et que du coup, ça se sent. Ça a ouais, une saveur. Depuis déjà, avec le théâtre. Ouais. depuis ouais, 2016, même. Euh, les débuts de, des répétitions, Ouais, c'est ça. Décembre 2016. Et déjà, ça fait plaisir de voir vos visages. C'est des choses qu'on voit pas quand les gens sont devant leur plateforme, ou devant leur ordinateur, ou devant, euh, euh, Netflix, pour ne pas les citer, etc. C'est qu'à un moment donné, le cinéma, c'est aussi un partage, et quand on voit la banane du voisin qu'on connaît pas, et qui arrive aux mêmes blagues, bah, ça fait, ça fait, ça fait un vécu commun. Et je trouve que c'est très important. Attends, et, attends, euh... t attends, t comment quand tu vois la banane du voisin, et... <rires> ça, ça dépend des films que tu vas voir, hein, <rires> Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est! Mon film, Le Clan, Le Clan, Le Clan. Bon là c'est écrit à l'envers, mais le film il est à l'endroit, hein. ça y est, il est prêt, voilà. Alors, alors je vous le dis de suite, c'est pas un film comme les autres, c'est un film, c'est un film de fou, c'est un film de fou, mais en même temps qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi, je suis obligé de faire un film de fou, hey, voilà. Et là, en exclusivité, vous avez les premières images du film. <rire> un bec c'est comme tu m'as dit, hein Super, Il n'est même pas tombé par terre. Il est resté scotché sur son fauteuil roulant. Mais quel fauteuil roulant Hein <musique> Là, vous avez le couteau suisse, il fait tout. Il joue, il réalise, il écrit, euh, il crie, il fait tout. Il compte les rires pendant la pièce, quand on sort on a perdu un rire par, par hier, donc on se fait engueuler. Non, c est, c est, faut, faut, il, a, il a quatre hémisphères de cerveau, il n'en a pas qu'un, hein. bon, Je vous garantis que c'est surprenant quand même. Hein. Non mais il a... Moi, je, je, ce que j'aime avec Eric, d'abord c'est la fidélité, en amitié. Quand il a trouvé sa bande d'acteurs, si, si, on, si, on, si on convient, hein, euh, il va au bout des choses, c'est-à-dire qu'il ne dit jamais un truc pour, euh, qui ne sert à rien. Euh, c'est toujours dans, dans l'esprit de, de, de tirer tout le monde vers le haut. Et puis, euh, et puis voilà, ça se sent parce qu'on parce qu est potes. Mais euh, on est potes, mais je vous garantis un truc c'est qu'on a plutôt intérêt d'être à la hauteur. Sinon, on se fait souvent euh, secouer. Voilà. Mais, et c'est normal parce que la qualité est à ce prix-là. Parce que le public, ils attendent quoi Ils attendent de, de rire. Ça fait longtemps qu'ils pas Paris, surtout avec tout ce qui se passe maintenant. Grâce à lui, je pense qu'il y, y a des choses qui vont changer. Action mmh. non. Oh. Moi je suis un peu parce que bon, Déjà pour assurer ma famille et mes amis La prostate ça va j'ai appris un certain plaisir d'ailleurs, il faut le dire, hein. comme tous les garçons qui sont là, hein, je présume. Voilà, donc, donc cette prostate euh, allant bien, je suis très ému d'être euh, ici, dans le 30, parce que je suis corse, mais je suis un 30 aussi. Avant tout, j'ai grandi dans cette région et je vois qu'il y a des gens de Montarand, de Redescent, de Saint-Cyfré, de Blozac. Mais euh, tu les vois Ils ont la plaque d'immatriculation Ouais, c'est marqué. <rire> mais comme maintenant, tous les corses, toutes les voitures ici, elles ont 2B, hein C'est remarqué. Euh, voilà, je suis très ému d'être là, parce que toute ma vie, je l'ai co construite euh, en pensant vraiment à vous, aux gens que je connaissais, et pour qu'ils soient fiers de moi, et puis il y a ma famille, il y a ma femme, sans qui je n'aurais pas fait euh, ce bout de chemin, ma petite fille, mon petit-fils, elle est Linette Allez bien Bien Et je suis content qu'ils soient fiers de moi, voilà. C'est tout pour donc merci vous. J'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs la salle a beaucoup rigolé aussi. Ah. Et donc je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai aimé, je pense que toute la salle a aimé. Ouais. Euh, c'est écrit, euh, hein c'est ciselé quoi, le mec il... Eric, il, il est balèze parce que parce qu'il il, il envoie du très lourd. Tu vois que c'est une pièce de théâtre, mais le, le, le, le, les, les dialogues, c'est rythmé. Et puis, tu as Joséphine Domo qui leur rend la réplique, qui est extraordinaire aussi. On n'en a pas parlé parce qu'elle n'est pas là ce soir, mais elle est chouette, etc. Non, non, franchement, très bien. Rien à dire. Merci, Eric.